Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo du samedi donc la vidéo du samedi est sponsorisée, bien évidemment. Donc il faut que j'en parle. Cette vidéo est sponsorisée par Fancy Pro. Voilà, cette caméra en fait vous permet de filmer soit en fait c'est une caméra sur un axe, ça permet de vous filmer vous, ça permet de de, de scanner le documents, mais ça permet aussi de filmer par-dessus, qui est aujourd'hui très intéressant pour moi dans ma configuration où je voulais absolument vous faire voir ce produit-là avec la casquette Copy Company. Et je me suis dit, putain, cette caméra, elle a un axe comme ça et tout, elle est plutôt bien. Et elle est quand même plutôt pratique. Vous allez pouvoir scanner des livres, vous en savez faire comme webcam, vous le mettez à l'avant, ça fait une webcam. Vous la mettez sur le dessus pour faire des photos, des scades, des documents, des choses comme ça. C'est un produit qui est plutôt intéressant et que vous trouverez, bien sûr, sur ma review, sur GLG Review, bien évidemment, si vous voulez voir la review complète. Sinon, je vous mettrai un lien dans la description. Ce produit-là, bon, il y a 254 000, il était sur Indiegogo, ils ont eu complètement tout le financement, il euh, n'y a pas eu de souci. Si vous voulez, le prix, elle coûte euh, 140 balles n'est ouais, pas cher, hein. il y a une grosse promo là en ce moment et tout, voilà, peut-être l'occasion de vous faire plaisir et comme moi de devenir youtubeur et de faire euh, des vidéos de, de démonstration bim, allez, le produit qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, alors s'il y en a qui connaissent la marque c'est TP Company normalement, qui fait des, des, des casquettes et des chapeaux avec des espèces de lunettes devant et tout, et bien évidemment, ce design n'étant pas, euh, enfin, si, à mon avis c'est déposé, mais bon, les chinois sont très dans l'hommage en ce moment <rire> et c'est bien vous proposer, on retrouve les euh, à peu près le même genre à 5 euros 52 free shipping vous irez voir combien veulent les vrais <rire> pour vous donner une idée c'est euh, aberrant c'est vraiment euh, le jour et la nuit alors le produit il est livré comme ça dans un petit sac euh, voilà bien bien malheureux encore une fois comme on les aime le produit alors sur le est marqué handmade alors, handmade pour ceux qui savent pas c'est fabriqué à la main alors au début je me c'est que c'est dans ses travers Non, c'est imprimé donc c'est possible soit cousu travers en euh, mail c'est euh, voilà ah oui ils ont fait ça de travers pour dire que c'est handmade. mail ils sont c'est-à-dire que les mecs, ils impriment des trucs. Ils ont imprimé, ont imprimé de travers. Et on va dire que c'est fait à la main. Et comme ça, quand les gens ils vont dire ah mais c'est pas droit, mais dire c'est normal, c'est fait à la main. <rire> Moi je suis désolé, je trouve ça exceptionnel. Voilà. Bon, le, la casquette, elle est faite, bon, bon comme une casquette normale, mais à l'arrière, bien évidemment, vous avez ces espèces de petites lunettes. Ah ouais, ça se déclipse, voilà. Qu'on peut après remettre à l'avant pour vous cacher, pour faire des lunettes de soleil. Mais je suis pas convaincu que ça soit. On peut voir à travers ou pas Ah ouais. Hein, on voit à travers pour de vrai, d'accord. Bon bah écoute, euh, voilà, t'as compris le principe, voilà. Des lunettes comme ça, nanana. Je vais la porter tout de suite. On va passer en mode essayage. Ça sera plus explicite pour vous comme pour moi. Tchou bon, alors euh, oui, euh, le problème c'est qu'on peut pas régler la casquette. C'est nul, voilà. Et eh ouais, ouais, c'est unique. Ouais, pour les grosses têtes, c'est moi. Bon, là, ça va. En forçant un peu, elle va... le cuir va se faire. Bon, à l'endroit, casquette normale, ok. Ensuite, on tourne la casquette, voilà, et on la met comme ça. Alors le problème, c'est y a des fils qui pendent vais ça ouais, parce qu'il a des fils qui pendent voilà ça c'est bon et que les lunettes sont là c'est ça qui me gêne c'est ça à l'avant alors attention <rire> si tu crois que t'es pas prêt alors tu mets comme ça hop là et après tu les descends comme ça et euh... <rire> c'est ta cagoule hein. alors bon c'est pas euh, on voit pas super bien à travers et mais ça avec un masque à l'époque c'est tu sais, où il fallait porter des masques il y a eu une période je pas si jeune que ça Fallait, tout le monde avait des masques. Alors, il y a un moment, il fallait rester tout le monde à la maison. Et quand tu pouvais sortir, il y a tout le monde. Eh regarde avec les trucs. Alors le problème, c'est que euh, c'est branlant Mais <rire> ça fait un truc. et eh, ça fait un look d'enfer. Alors là, voilà, c'est gg Bonjour à tous. C'est cette vidéo. C'est très euh, Et là, forcément. ah eh, oui, la casquette, elle va beaucoup mieux là. et eh, oui, là, elle est beaucoup plus grande, tu vois. Et si. Ah, ouais, mais là, je peux pas. Attends, on va essayer de remettre comme ça. On va peut-être pas mettre les scratchs, tu vois. Ah ouais, voilà. Ça, faut pas mettre les, les points. Euh... <rire> Il y en a qu'on la rêve ou pas Dans le chat. Il y en a, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pourtant, c'est un classique. Bon, euh... bon ben, je trouve ça très intéressant. Ah, et ça, avec un masque, euh... tu vois, un truc comme ça, là euh, Incognito, hein. tu peux braquer les banques. Hein. Avant, bon, personne ne voulait que tu mettes de masque, et maintenant, euh, tu as le droit. Voilà. Bon, là, le produit, il est intéressant dans le genre comme ça. Alors après, est-ce qu'on peut clipser Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand, euh, pour les grosses têtes, à partir du moment où tu le clipses ici, là. Et que les, les lunettes sont incurvées euh, vers l'intérieur. Vers Forcément, elle est un peu plus petite. Mais elle, elle commence à s'y faire un peu, là. Cagoule. Fouta cagoule. Fouta cagoule. Oui, mais c'est la mode. hein, Écoutez, euh, je suis désolé. Euh, voilà. Là, et là, comme ça. Et après, tu enlèves le truc. Voilà. Et après, tu mets les lunettes par-dessus les lunettes. Là, je vois plus rien. Il y, y a un mode comme ça où ils prennent l'Insta 360 c'est dans la bouche puis ils font un mode un peu... comme ça. Bah, moi, j'ai un. Déjà, je suis partenaire à Insta360, je l'ai et ensuite euh, voilà fout à cagoule bon vous... <rire> bon après voilà encore une fois vous n'êtes pas obligé de la porter comme ça je sais que tout le monde se fout de ma gueule dans, mon, dans le chat mais c'était un peu le but mais voilà encore une fois c'est la mode c'est machin et là on parle de 5 euros je vous mettrai le lien comme toujours dans la description est ce que c'est le genre de produit je sais que euh, la routine euh, il a testé lui le bonnet comme ça il y a plein de fils et tout c'est dégueulasse ça c'est vraiment fait par des chinois hein, est es trop jeune petit enfants de 8 ans là pas super bien. Bon. <rire> il y a encore un câble et tout. Voilà. Bon. Ah, putain, je peux pas à l'enlever. Bon. Voilà. Bon, vous avez compris un peu le principe du délire du truc. Euh, comme ça, c'est pas mal. Non, c'est nul. Bon, dans tous les cas, vous me direz en commentaire. Je vais remettre ma casquette normale. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça. Voilà, voilà, la casquette normale, elle est bien. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là. Bon, pour 5,50€, euros, sauf si vous avez une grosse tête comme moi <rire> et comme la routine. Et voilà, ben ça rentrera pas. Mais sinon, en fait, le produit, il est plutôt sympa. Il est handmade. Voilà. Fait par, euh, par un petit enfant, un petit enfant chinois. T'es voilà. faux. Je sais, j'étais en Chine, j'ai vu les usines. C'est une vieille, c'est une vieille légende urbaine. Ah, quand tu déclipses, ça, ça va mieux. Voilà. Bon. Je vais lire les commentaires, je pense que tout le monde a sous de ma gueule, vous me direz ce que vous avez pensé de ce produit-là. Moi je trouve que pour 5,50€, si vous aimez un peu le style euh, copy company comme ça, <rire> la plaisanterie ou pas, ça fait un peu euh, rouskov et tout. Non, vous... Voilà, c'est intéressant. Allez, vous mettez un commentaire. Moi je donne rendez-vous dimanche pour ceux qui ont regardé cette vidéo là. Un samedi, je vous, donne... on vous donnera rendez-vous dimanche pour l'enregistrement des trois prochains, ou peut-être deux, on verra, deux ou trois prochains euh, jeux tests. On parlera des. Panneaux solaires de la prochaine installation. Là, je vais revenir sur l'installation dont on a parlé euh, dimanche dernier avec les panneaux solaires euh, 3000 watts et l'ondu et l'inverteur Huawei. Et puis après, voilà, demain on parlera des coflots Et après, on des solutions. On va faire plein de bricoles tout ça. Et comme euh, je suis habilité, euh, j'ai un BEP électrotechnique. Mon pote, je peux dire je suis habilité à, à toucher la haute tension puisque j'ai passé l'examen. Ils m'ont fait mettre des gants en silicone, les bottes et tout. Euh, je peux mettre les mains dans le dans le cambouis. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.